Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on a vu que, par défaut, une voyelle se prononçait relâchée, mais que, dans certains contextes, elle se prononçait tendue. Cependant, aujourd'hui, moi, je me pose une petite question. Pourquoi le O de Tone n'est pas le même que le O de Tonic Ça vous paraît pas étrange à vous Bah ben oui, parce que dans Tone, le O, il est suivi d'une consonne et d'un E en fin de mot. Alors du coup, forcément, il est tendu. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendu. Si t'es tendu. Bah non. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Ça pas entendu Je suis pas tendu. Je dis t'es tendu, notre C'est tout. Mais alors du coup, comment ça se fait que si on rajoute ic à la fin, bah ça devient relâché C'est quand même étrange, non Eh bien, ça s'explique tout simplement par le fait que même si par défaut une voyelle est relâchée, dans certains contextes, elle est tendue et dans certains de ces contextes de tension, elle est quand même relâchée. On appelle ça des contextes de relâchement. Donc en effet, une voyelle sera quand même relâchée si elle se trouve dans l'un des deux contextes de relâchement suivants. Règle numéro 8. Une voyelle restera relâchée si elle est suivie de la terminaison IC, IT, it ou ish, state mais statique, tacit valide ou encore vanish. Hi, stati. esfit. Ici, nous avons deux prononciations du mot esfit par Céline et Melissa. Merci à elles pour leur participation. Passons outre le fait que ce mot était assez compliqué, du fait d'enchaîner des consonnes telles que les sons sa, tha et ta, ce qui a tendance à facilement mettre des français en PLS. Et concentrons-nous sur la prononciation de la voyelle de la seconde syllabe. Mélissa a tendance à vouloir prononcer la voyelle relâchée « et » sans appliquer la règle de la dernière vidéo. Peut-être s'était-elle dit qu'il y avait un piège ou alors peut-être s'est-elle laissée influencer par une prononciation française du mot, puisqu'elle a prononcé le « a » et le « e » séparément, même si ici ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'un autre côté, Céline, elle, va adopter une prononciation tendue « i » Plus proche de ce que ferait un anglais, puisque la voyelle est suivie d'une consonne et d'un E en fin de mot. Is fit, mais is phelic, credit, gelite ou encore relish. Wasn't that body no recognition, credit. Mime, mais mimic, spirit, rigid, finish. Finish him. Tone, mais tonic, vomit, solid, ou encore admonish. The walls solid concrete. Attention, pour le U, cette règle ne s'applique que pour les terminaisons en "-ish". Donc, on retrouve bien cube, cubic, unit, stupid, mais punish. Cubic. Cubic. Punish. Punish. Ici, nous avons deux prononciations des mots cubic et punish par Céline et Melissa. Encore merci à elles pour leur participation. Je pense qu'on ne peut pas avoir grand-chose à dire sur leur prononciation du mot « cubic », car dans les deux extraits audio, elles respectent bien la règle du contexte de tension vue dans la dernière vidéo, qui dit qu'une voyelle « u » devient tendue lorsque suivie d'une syllabe accentuée ou non, comme dans le mot « music ». On vient de voir que la terminaison « ic ne provoquait pas un contexte de relâchement sur la voyelle « u ». Donc nous avons bien ici le mot « cubic » et non « cubic. Mais par la suite, nous avons deux prononciations différentes. D'une part, Melissa a prononcé « pionish », sans doute par souci de cohérence avec « kyobik », puisque vu que « kyobik » et « paniche ont des contextes similaires, il semble logique que les deux « u » se prononcent de la même manière. Cependant, c'était sans compter sur la règle de contexte de relâchement que nous venons de voir, qui indique que le « u » sera relâché si suivi de la terminaison « ish », comme l'a fait Céline d'autre part. Don't call me stupid. Oh, right! To call you stupid would be an insult to stupid! Attention aussi à quelques exceptions comme par exemple basic, hygienic, phonemic, cynique ou encore pour le U, public. Règle numéro 9. Une voyelle restera relâchée si elle est suivie de deux syllabes. On retrouvera donc. Exclaim. mais par contre vanity, exclamative ou encore jacobite. Isfit, mais par contre serenity. Serenity. Serenity. Ici, nous avons deux excellentes prononciations du mot serenity par Céline et Melissa. Tous deux ont correctement prononcé le premier E en le prononçant relâché dans serenity, car comme on l'a vu, une voyelle est prononcée relâchée si elle est suivie de deux syllabes. La prononciation n'était donc évidemment pas tendue, et en général on ne prononce pas Silunity Bravo Elle Repetitive ou encore Supremacy, supremacy. Divine mais par contre Divinity, Revivify ou encore Derivative Mode mais par contre Vibocity, Provocative ou encore Modify. Quant au U, ne vous fatiguez pas, la règle numéro 9 ne s'applique pas à E. C'est toujours ça de gagner. Du coup, on y retrouve accuse, Accusative, Nudity ou encore Purify. Là aussi, attention aux exceptions, cette règle ne s'appliquera pas à des mots composés qui garderont leur prononciation respective, mais aussi pour des mots comme Notify, Primacy, Privacy ou encore Vitamin.